Pour cette vidéo j'ai décidé de prendre un cadre un petit peu plus sympathique un petit peu plus luxueux hein. j'ai même mis une belle chemise blanche parce qu'aujourd'hui nous allons parler de finance nous allons parler de crypto et nous allons également parler de scam. c'est le deuxième épisode des influenceurs de chez face qui ont arnaqué une partie de leur communauté avec de la crypto monnaie je vous invite à aller voir le premier épisode d'accord si vous n'avez pas vu le premier vous allez vraiment être absolument euh, perdu. mais juste je tiens à vous dire un truc entre la conclusion du premier épisode et la conclusion de cette vidéo là sachez qu'il y a un de différence qu'il était impossible de s'imaginer c'est vraiment une histoire de folie d'ailleurs je tiens à rappeler que pour cette histoire je m'appuie bien entendu sur l'enquête de Kofizila un youtubeur américain c'est lui qui a découvert le poteau rose qui l'a enquêté qui a fait des vidéos archi intéressantes donc tout est dans la description moi je ne fais un peu que retranscrire ceci en français à ma manière et en ajoutant quelques conclusions sympathiques et quelques points dont on pourra parler en commentaire mais voilà c'est Kofizila qui a fait le gros du truc moi je ne m'approprie pas son travail on en discute parce que c'était un sujet d'actualité intéressant aux us donc maintenant que j'ai dit ça je vous fais un mini résumé de l'histoire. Je vous rappelle que Facekey et certains influenceurs de chez Face, du coup, ont fait la promotion d'une crypto-monnaie qui s'appelait Save the Kids, une sorte de mini-projet qui avait pour but d'aider les enfants. Juste après avoir reçu la monnaie de Save the Kids, ils ont vendu directement au plus haut une fois que leurs fans ont acheté. Dès la mise en place sur le marché de la monnaie, la crypto est sortie sur le marché, les fans ont acheté, la valeur est montée. Eux qui avaient reçu, euh, du coup, de cette monnaie avant la sortie, ont tout vendu au plus haut, ce qui a fait cracher la monnaie. Et le pire, c'est que pour tout vendre au plus haut sachant qu'il devait y avoir un mur anti-baleine, c'est un mécanisme je le rappelle qui permettait d'éviter ce genre de manœuvre c'est-à-dire tout vendre d'un coup, et eh ben ce mur anti-baleine qui devait euh, en gros euh, rendre le projet un petit peu sûr a été enlevé quelques minutes ou quelques heures en tout cas avant la sortie de la monnaie euh, sur les ordres de son personne, on ne sait pas vraiment mais c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, voilà pour le petit résumé, maintenant on peut commencer Jordan Galen est un nom qui est revenu énormément depuis le début de l'histoire, il s'agit d'un talent manager de chez Face, d'accord Donc c'est à dire c'est un mec qui va gérer bah, des talents, des créateurs de contenu etc. Moi par exemple j'ai aussi un talent manager hein, chez Webedia et donc du coup lui il me gère aussi mes deals, mes sponsorings, vient me proposer des contrats tout ça machin. C'est de cette manière qu'il travaille. Mais il faut savoir que même en dehors de ses activités chez Faze, il travaille également pour des influenceurs au niveau de certains deals crypto monnaie. C'est à dire que c'est lui qui va trouver certains deals crypto monnaie pour des influenceurs, les négocier donc négocier le prix de la prestation à à savoir quelques tweets de promotion, etc., machin. Et lui va toucher un cut, du coup, euh, de ses deals, euh, d'à peu près entre 10 et 20% d'après ses dires Par exemple, un des deals qu'il a négocié pour une crypto qui s'appelait euh, Dollar App... <rire> Voilà, singe, <rire> était d'une valeur de presque un demi-million de dollars, hein, pour quelques tweets, donc c'était Kay qui devait le faire, et euh, finalement ça ne s'est pas fait, mais euh, histoire de vous donner quelques chiffres et que vous vous rendez compte de l'ordre de grandeur dont on peut parler, euh, un demi-million de dollars si le cut de 10 à 20% était réel, ça faisait pour lui euh, bon, euh, plusieurs dizaines de milliers d'euros et euh, c'est pour vous donner, euh, voilà, hein, l'équivalent de certaines choses, le Jordan Galen, tu peux comprendre qu'il faisait ça en mode à côté de son principal travail chez FaZe, et en plus le tout sans contrat, mais c'est le côté sur contrat qui va nous intéresser parce que, du coup, lors de cette vidéo, Kofizila a pu prouver certaines choses qu'il n'était pas en mesure de prouver lors de sa première vidéo, et notamment l'innocence de pas mal de personnes qu'on pensait un petit peu malicieuses. Donc, via cette enquête, il a pu et su prouver en remontant pas mal de choses sur la blockchain, donc notamment pas mal de portefeuilles crypto, en regardant les transactions, en regardant l'historique des différentes monnaies qui avaient été promulguées par certaines personnes, etc. Il a pu plus ou moins prouver que FaceTico, FaceJarvis, d'autres personnes qui étaient dans le projet Save the Kids à la base, en tant qu'ambassadeur, étaient innocentes. C'est-à-dire que via leurs transactions, ces personnes-là n'avaient pas un pattern, donc c'est-à-dire l'habitude de faire des transactions malicieuses. Donc, à savoir recevoir des monnaies, en faire la promotion, les vendre au top. Eux, bon, ils le faisaient pas réellement souvent. Eux, en général, ils vendaient un peu, ils achetaient un peu, des fois ils gardaient. Par exemple, il y a même le pauvre Faistico, lui, qui a tout gardé. Et après, la monnaie s'est crachée. Il a perdu l'équivalent de 40 000 dollars. Son nom s'est foutu dans la boue. <rire> Alors que c'est vraiment un pur innocent. Peut-être le seul qui est vraiment purement innocent. Et à l'heure actuelle, bah, il a pris une pause de tous les réseaux sociaux, machin, etc. Cette histoire a limite un peu ruiné sa carrière et son mental. Le pauvre, même moi, quand j'ai vu ça, je te jure, j'avais de la peine pour lui. Donc, il a pu prouver que cette personne-là, était innocente. Il a même pu prouver que l'organisation FaZe n'était pas au courant. Hein. Euh, donc Notamment le fait que Jordan, ne faisait, Jordan Galen pardon, ne faisait pas ça avec des contrats. Donc il n'y avait pas de contrat qui liait les influenceurs avec qui il travaillait dans les deals crypto et lui. Et de cette manière, c'était possible de prouver du coup que FaZe n'était pas au courant dans la mesure où euh, une organisation comme FaZe, si elle avait été au courant, elle aurait à minima pris peut-être un cut en mode, bah talent manager de chez Phase plus influenceur de chez Phase qui travaille ensemble sur de la crypto. bah Phase qui est l'organisation, si elle avait su, comme dans les deals habituels par exemple quand ils vont travailler avec Logitech ou quoi, elle aurait pris une petite partie de ceci ou alors à minima elle aurait pu poser son désaccord en mode non non vous faites pas ça les mecs c'est un peu n'importe quoi tata, vous risquez de ruiner notre nom tout ça machin. Voilà pour les innocents, maintenant on va passer sur les coupables parce qu'il y a trois noms qui revenaient très souvent du coup dans cette histoire. Celui de Jordan Galen, le talent manager de chez Phase Kay. Euh, donc uh, Faiz K, Fraser Kay, le mec qui est le plus suspect on va dire dans cette histoire Mais également un nouveau nom euh, dont on n'avait pas entendu parler lors de la première histoire Celui de Sam Pepper, c'est un euh, mec qui parlait très souvent déjà euh, de crypto-monnaies euh, Souvent euh, de monnaies un peu euh, pourries euh, dont il faisait déjà euh, des promotions un peu bizarres Bref il était connu pour ça ce mec là Et ce gars là était le coloc de FaceKey, donc deux colocs qui travaillent main dans la main et un talent manager qui a pour but de négocier les deals ou trouver des personnes avec qui les faire. On part de cette base et vous allez voir, c'est très élaboré. Donc à un moment, au milieu de cette enquête, il y a Sam Pepper, après les premières vidéos sorties par Kofizila qui est allé le voir et qui lui a dit, bon, écoute mec, euh, faut qu'on parle. Là, faut qu'on parle parce que cette histoire, elle commence à faire du bruit, ça fait des millions de vues, tout et euh, n'importe quoi ressort sur Internet. Il y a des théories du complot, des bails, etc. Moi, je vais te raconter la vérité. Il va pour lui dire ça et il lui dit également qu'il est en train de déménager, donc qu'il n'est pas disponible pour parler tout de suite. Le déménagement te laisse à minima penser quelque chose, c'est que entre Kay et Pepper, sachant qu'ils étaient colocs et qu'ils vivaient dans la même maison, ça va plus très bien. Hein. Si après que cette histoire est pétée, l'un euh, se casse de la maison, c'est bien qu'entre deux, il y a des frictions, voire euh, des problèmes, et vous allez voir parce que les problèmes euh, ne font que commencer. Donc, un beau jour, juste après avoir échangé avec Sam Pepper, Monsieur Kofizila reçoit un mail anonyme. Un mail anonyme avec un un extrait vidéo, un extrait vidéo qui montre Lucas, donc Lucas c'était le développeur de Save the Kids, d'accord, celui qui a un peu développé le code du projet, tout ça, machin, un extrait vidéo, celui-ci, au milieu d'une conversation de Discord, reconnaît que c'est Sam Pepper qui lui a demandé quelques heures avant, donc qui lui a ordonné, d'accord, lui c'était qu'un contractuel qui ne faisait que obéir aux ordres, qui lui a ordonné de lever le mur anti-baleine quelques heures avant la sortie du, de la monnaie, justement pour pouvoir bah, vendre en masse et se faire des sous. À ce moment-là, top Wow, tu te dis, oh là, Sam Pepper, c'est donc lui le gros connard derrière, c'est lui qui a fomenté un peu tout ça et qui a demandé aux codeurs ou aux développeurs de lever ce mur, donc euh, qui est du coup à l'origine du crash de ce projet et qui a fait perdre des centaines de milliers de dollars à plein de personnes. Parce qu'en plus, il y a également autre chose. Sam Pepper, il a lui-même ramené des tonnes de personnes à la prévente de la monnaie Save the Kids. Donc c'est-à-dire que Sam Pepper a fait une liste de personnes, d'accord, en mode, venez dans cette monnaie, on va vous donner la possibilité d'en acheter avant qu'elle sorte à un prix euh, qui est plus intéressant, ok. Et euh, sachez qu'en traquant toutes les transactions dans la blockchain via les différents euh, portefeuilles, quasiment l'immense majorité des personnes que Sam Pepper a ramené dans le projet ont toutes vendu. La plupart de ce qu'ils avaient acheté quelques heures après la sortie de Save the Kids. Donc là où elle était au plus haut pour faire plein de sous. Donc vraiment, à ce moment-là, tu as envie de choper Sam Pepper et de lui envoyer un coup de tête. Hein, Qu'on se le dise, tu te dis mais wesh, le mec ramène des gens qui vendent tout. Donc il en fait profiter tout en touchant un cut hein, bien sûr dessus. Parce qu'il faut savoir que quand il a ramené des personnes dans ce projet, Sam Pepper a reçu quelques... Hein, a reçu quelques petits quêtes. Donc tu dis qu'il a ramené des personnes qui ont fait exactement ce qui a permis le crash de cette monnaie et en plus c'est lui qui est à l'origine de la levée du mur anti-baleine Mais ce n'est pas tout. Parce que juste après cet email du coup, Kofizila est allé confronter du coup Sam Pepper en mode « Regarde, on sait que c'est toi qui a levé le mur anti-baleine machin, etc. » Sam Pepper, tu vois, qui dit à Kofizila « Je te parle la semaine prochaine, etc. quand j'ai un peu plus de temps. » Il lui a alors livré une réponse qui, bien sûr, vous, vous en doutez, accusait Fraser Kay et qui est Kay. Dans cette réponse, il lui dit, écoute, tout ça, c'est Kay qui l'a monté, c'est son projet, il fait toujours ce qu'il veut, moi, je l'ai juste aidé à le créer et le gérer, d'accord, mais j'ai tout le temps fait ce que Kay me demandait, et pour preuve, et là, il a montré une preuve assez intéressante et assez folle, dans ses SMS, dans ses, euh, voilà, dans sa conversation avec Kay, il a pu ressortir un message qui montre que Kay était le créateur de la monnaie Save the Kid, c'était lui euh, derrière tout ça, et euh, pour preuve, il disait, oh, bah, regarde, le gérant de tel site, il me semble que c'est CoinMarketCap un truc qui euh, en gros euh, liste des monnaies crypto, euh, m'a contacté et en gros en termes de date ça corrélait entre lancement du site de Save the Kids et le fait que euh, la monnaie été listée sur des trucs, bref je vais pas dans les détails les plus profonds mais en gros les messages et les preuves apportées par Sam Paper montraient que à minima le créateur de cette chose c'était FaceKey ajoutez à ça le fait que lors des préventes le wallet, donc le portefeuille qui recevait l'argent des gens qui euh, achetaient de la monnaie Save the Kids kids en pré-vente. Ce wallet-là, en réalité, quand on traque, du coup, également, euh, bah, ces différentes transactions, etc., il est possible de le remonter et de prouver quasiment de manière certaine que ce wallet appartenait ou en tout cas était géré par Facekey. Donc, on repart sur nos trois larrons, Jordan Galen, Facekey et Sam Pepper et on fait un petit résumé de ce que les trois ont fait. Et derrière, voilà, on arrive sur un petit résumé final avec des questions que tout le monde se pose parce que cette histoire est rocambolesque. On se retrouve donc avec trois personnes. Facekey, c'est lui qui a reçu l'argent des gens qui ont préacheté sa monnaie. C'est lui qui a créé cette monnaie. Donc l'initiative, ce truc de charité, etc., elle vient de lui. C'est lui-même qui a monté le projet en demandant à Jordan Galen d'aller chercher des influenceurs du coup pour pouvoir faire la promotion de ce truc, d'accord, tout en lui-même contactant certains de ses potes de chez Phase. C'est lui-même également qui a reçu donc qui s'est autodonné de la monnaie Save the Kids, donc c'est-à-dire de son propre projet et c'est lui-même qui en a revendu au plus haut. Donc voilà pour FaZe K. pas le mec le plus blanc quoi. Il y a Sam Pepper du coup c'est lui qui a ramené des gens dans la prévente tout en touchant un cut pour en, en ayant ramené des gens dans cette prévente, et c'est lui-même qui a demandé au euh, développeur du coup, de lever le mur anti-baleine. Et on a Jordan Galen, le mec qui a contacté certains influenceurs pour pouvoir les ramener dans le projet, sachant que lui, déjà de base, il négociait les deals pour FaceK et d'autres personnes au niveau de la crypto. Ce qui me ramène sur deux points, d'accord. FaceK et Sam Pepper se renvoient la balle. Donc ce que dit, par exemple, Kofizilla dans sa vidéo, c'est que sensiblement l'extrait vidéo qui montre que le développeur dit c'est Sam Pepper qui m'a demandé de lever le mur anti-baleine. Il pense que c'est FaceK qui l'a envoyé de de manière anonyme, d'accord De manière anonyme en mode euh, voilà, histoire que son nom soit peut-être un petit peu moins sale dans cette histoire. Sam Pepper, quant à lui, il dit ok, j'ai peut-être fait ça, mais c'est FaceK qui m'a tout demandé. Donc il y a ce point principal, à mon sens, pour en avoir un petit peu sur le fin mot de l'histoire qui a ordonné de lever le mur anti-baleine Qui est à l'origine de ça Alors à ce moment-là, je ne voulais pas dire qui a levé le mur anti-baleine parce que ça, on le sait, je voulais plutôt dire est-ce que monsieur Kay était. Au courant de cette levée, voire la peut-être ordonné. Parce que du coup, on sait que cette monnaie a été créée par FaceK, on sait que Sam Pepper, son colloque et qui était déjà dans la crypto travaille dessus, on sait que c'est Sam Pepper qui a demandé à lever ce wall anti anti-baleine. sachant que Sam Pepper était déjà de toute façon historiquement dans la crypto, dans des bails de pump and dump, etc. Sachant lui-même que FaceK faisait la promotion de certains projets de merde en revendant Moi, si je prends un petit peu cette conclusion je pense que c'est pas Sam Pepper qui est allé dans le dos de FaceK, tu vois pour ruiner sa monnaie et euh, ramener des gens de merde et en quelque sorte dire au développeur, lève le machin, enfin genre lève le mur en cachette, FazeK ne sera pas au courant. Pourquoi Pour un point qui est tout à fait simple, FaceK a lui-même revendu de sa propre monnaie en masse quelques heures après sa sortie. Donc s'il si n'était pas au courant que le mur avait été levé, bah, il aurait pas pu le faire. T'sais, il aurait vendu petit à petit selon ce que le mur lui aurait permis, selon ce que la limite lui permettait. Mais là, il a vraiment revendu en masse et très rapidement. Donc ça veut dire qu'à minima, il savait que le mur l'était. Lui, Sam me fait peur, il a demandé ça, mais il a également ramené des personnes qui connaissaient dans la crypto. Tout en touchant un cut dedans. La finalité, c'est bien qu'ils ont beau s'accuser l'un et l'autre, mais les deux, c'est des colocs. Les deux ont fait des trucs bizarres, et moi j'en arrive à la conclusion tout simple que les deux, bah, c'est leur projet en fait, tout simplement. C'est eux derrière tout ça. Alors ok, c'est peut-être Facekey qui a créé la chose, qui a eu l'idée, qui a eu le nom, qui a ramené des influenceurs. Mais Sam Pepper, qui lui tre tre trempait déjà dans la crypto, c'est lui qui a également ramené du monde dedans. C'est lui qui a demandé à lever le mur, et même s'il a levé le mur sur ordre entre guillemets de Facekey, bah, il en a lui-même profité parce qu'il a touché un cut en ramenant des gens et lui-même a revendu ses propres tokens. Donc j'espère que vous me suivez encore mais grosso modo c'est euh, je pense une sorte de duo d'accord qui a voulu monter son petit bail. Les deux étaient habitués de toute façon à faire des petits scams crypto je pense ça leur a pas suffi. Ils se sont dit bah tiens et si on montait notre propre projet pour cette fois au lieu d'avoir simplement un peu de monnaie et euh, la revendre bah c'est carrément notre monnaie on en a en masse on ramène des gens dedans machin nana nan. et on encule tout le monde. Je pense en gros que c'est un projet fomenté par les deux qui avaient déjà l'habitude de toute façon de faire du pump and dump et euh, du coup bah <rire> qui sont arrivés euh, à cette conclusion deuxième moi conclusion que je me fais un petit peu en perso Kay est un immense connard excusez-moi du terme. Donc le type était déjà un spécialiste de pump and up. Donc c'est-à-dire que le mec faisait déjà du coup la promotion de monnaie un peu pourrie, était payé pour ça, recevait de cette monnaie, donc était un ambassadeur. Sauf que pour un ambassadeur, revendre au plus haut directement après sa sortie quand tes fans sont en train d'acheter et donc du coup faire cracher le cours et tes fans perdent des sous, c'est déjà une pratique de connard. En plus de ça, monter un projet crypto, d'accord, en sachant pertinemment ce que tu voulais faire derrière, donc à savoir faire passer ça pour de la charité pour les enfants. Donc déjà, c'est un truc de connard. En plus, du coup, euh, en voulant à nouveau arnaquer les gens mais cette fois via ta propre monnaie, c'est horrible mais derrière, je... qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a fait Il a ramené certains de ses potes. Il a ramené des personnes de chez FaZe, il a ramené des personnes connues et il a mis tout le monde dans la merde. Il y a FaZe Tico du coup comme je vous en avais parlé au début qui a pris tellement un gros shitstorm que pour l'instant il est en pause totale de ses réseaux sociaux. Il y a FaZe Jarvis Nikan etc qui s'était fait euh, suspendre de chez FaZe. Il y a l'organisation FaZe elle-même qui n'a pas été toujours très rose tu vois dans son histoire mais euh, qui euh, du coup s'est fait passer, enfin et passé pour euh, l'organisation euh, qui était peut-être au courant, qui était limite derrière tout ça, qui a créé des théories, tout ça machin. La finalité, c'est quand même un truc de ouf, parce que le pire dans tout ça, c'est que FaceK, derrière, quand euh, il a sorti des vidéos, tout ça machin, enfin, en tout cas, en tout cas, une vidéo, bah, on peut le voir, il n'assume absolument pas. Il n'assume pas son fait, il ne s'excuse pas, il accuse Sam Pepper, Sam Pepper accuse FaceK, mais FaceK, en plus d'être à l'initiative du projet, d'avoir déjà, de toute façon, un historique pourri comme Sam Pepper, lui, il a ramené ses potes connus qui ne lui ont rien demandé <rire> et qui, maintenant, comme je vous l'ai dit, se sont retrouvés dans la merde tout ce que je viens de vous dire constitue le fin mot de l'histoire. Il y a également quelques points dans la vidéo de Coffizia que je n'ai pas abordé, notamment le fait que Sam Pepper est allé peut-être se réfugier en Angleterre, etc. Mais bon, je ne vais pas non plus reprendre toute la vidéo point par point. Hein. Il faut également que je diversifie un peu la chose et que je laisse certains trucs là-bas. Donc je vous invite à aller voir la vidéo de Coffizia qui est excellente. Si vous parlez anglais, vous allez vraiment kiffer. Elle est encore plus précise que la mienne. J'espère que ça vous a plu. Qu'est-ce que vous avez pensé du coup de cette histoire Et moi, une question que je me pose également, c'est est-ce qu'on a eu quelque chose de similaire en France est-ce qu'on a eu quelque chose de similaire en France, vu que la crypto, les NFT, etc., c'est également quelque chose qui euh, prenne de l'ampleur euh, chez nous. Et vu qu'irrémédiablement, des choses qui se passent en Angleterre ou aux USA, ou en tout cas aux USA, arrivent très souvent derrière chez nous, est-ce qu'on a eu des histoires similaires Je ne sais pas, mais si vous êtes au courant peut-être d'une histoire similaire, n'hésitez pas à m'en parler sur Twitter. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager à vos potes pour que, euh, du coup, ils entendent parler de cette histoire au rocambolesque et que tout fonctionne. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous.